Parler de démocratie technique, c'est souvent surprendre l'auditeur ou le spectateur parce que euh, la technique passe pour la chose la plus élaborée et pour être une affaire de spécialiste, par conséquent, hors de portée du citoyen lambda. Euh, c'est un peu méconnaître l'histoire, puisque... La démocratie technique est quelque chose de très ancien, euh, en particulier au niveau de la démocratie technique locale, notamment dans une région comme la nôtre, euh, et comme le Jura plus particulièrement, euh, avec ces fruitières, euh, fruitières fromagères qui existent depuis au moins deux siècles, fruitières vinicoles un peu plus récentes mais mieux connues, n'est-ce pas et, sans compter toutes les pratiques des champs communaux, des traditions communes en ce qui concerne les forêts qui sont pluriséculaires. Donc la question d'une démocratie dans le travail, dans les productions et qui implique des communautés est quelque chose de beaucoup plus ancien que ce qu'on imagine. D'autre part, elle a pu prendre, ici ou là, des formes nouvelles avec le développement industriel. Et ceci, par exemple, dans notre région, euh, je, prendrai le, je peux prendre le cas de Besançon, euh, qui a connu bien avant LIP, euh, tout le monde connaît LIP maintenant à l'échelle planétaire. Euh, en revanche, Besançon a connu des, un système coopératif euh, dans l'horlogerie déjà ou dans d'autres activités mécaniques, pratiquement depuis la fin du 19 e siècle. Donc l'idée qu'on puisse avoir des communautés qui travaillent ensemble et qui mettent au point euh, ensemble des techniques ou qui les adaptent, qui en, qui en inventent de nouvelles, c'est quelque chose d'assez ancien. Euh, la question a rebondi, euh, toujours à Besançon, euh, dans les années euh, 1960-1970. Alors quand on dit ça, tout le monde pense à l'IP, L'IP 1973, qui est quelque chose, un, un événement qui a eu euh, un retentissement mondial, je crois qu'on peut le dire sans, sans exagération. Personnellement, j'ai participé pendant je ne sais combien de, de jours au dépouillement reçu euh, par les LIP. C'était quelque chose d'hallucinant euh, de voir l'écho que ça a pu avoir dans le monde, les lettres qui étaient envoyées, des, des, des sommes d'argent, des billets de toutes les nationalités possibles et imaginables. Donc, ça, on y pense. Mais bien avant, l'IPS était 1973, en 1967, il y a eu Rodia Ceta. Et on a aujourd'hui oublié, euh, on a tort. Il y a d'ailleurs un film qui a fait le tour des ciné-clubs pendant très longtemps qui s'appelait À bientôt, j'espère, et qui a été euh, centré autour de la personnalité euh, de, de, de, des principaux euh, disons, militants ouvriers qui ont fait cette, ce mouvement euh, à Rodiaceta, en particulier Georges Morivard qui était un peu le héros de ce film. Et dans ce cas-là, Rodiaceta, on a, on a découvert par la suite, après le conflit, on a découvert l'originalité extraordinaire de cette entreprise. Le groupe Ron Poulinque de, de Lyon avait décidé de s'implanter ici en disant là il y a des gens qui ont l'habitude du travail en finesse et puis en même temps des endurants. Euh, on va pouvoir les faire travailler à la fois dans les 3-8 puisque c'est un système en continu et en même temps avoir des gens qui sont capables de, de suivre ces machines euh, complexes. Et euh, Ils avaient défini des, des postes de façon extrêmement stricte et ils ont été très surpris au bout de, de, de quelques mois ou quelques années de voir que ces, ces ouvriers, qui c'est souvent des ouvriers paysans, avaient l'air de, comment on dirait aujourd'hui, de glander. C'est-à-dire qu'ils avaient l'air de travailler moins que ceux de Lyon. Et pourtant, euh, la, à la sortie, le fil nylon ou tergale euh, sortait non seulement bien, mais avec une meilleure qualité de celui de Lyon. Alors, ils ont embauché des sociologues pour étudier concrètement, ou, ou pour travailler au poste, ou pour étudier concrètement comment les ouvriers travaillaient. Et ils se sont aperçus que dans ce système hyper automatisé, euh, je veux dire, c'est des usines qui faisaient plusieurs centaines de mètres sur trois étages, euh, les ouvriers étaient capables d'inventer, de fabriquer chez eux, sur leur, euh, leur petit établi ou des choses comme ça, des petits outils qui leur permettaient de décrocher le fil, le, le fil coule brûlant de ces imanches machines, qui permettait de le décrocher, dé, de, de le décoller, de gagner chaque fois quelques secondes par rapport au, au, au timing prévu. Et, moyennant quoi, sur la journée, il gagnait une demi-heure pendant lesquelles euh, il prenait une pause, il discutait, il jouaient <rire> <jouait> au tarot, <rire> ou des choses comme ça. Et, aux yeux des, des chefs d'atelier, ça leur paraissait quelque chose d'absolument abominable, scandaleux. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ils ont découvert que le fil était meilleur ici. Parce que ces ouvriers qui ne suivaient pas la procédure a officielle, euh, regardaient, ils, moi j'ai discuté avec eux à une certaine époque, ils regardaient la couleur du, du fil brûlant qui coulait. Et c'est à la couleur qu'ils décidaient le moment où ils allaient décrocher et changer de bobine. Et en définitive, le, le, et ils avaient mis au point euh, sur leur établi à la maison des petits outils avec des, des crochets, des choses comme ça, pour pouvoir décrocher, changer la bobine quand c'était encore brûlant, sans évidemment s'abîmer euh, les doigts. Donc ils avaient inventé toute une série de petits outils comme ça. Euh, et qui rendait dans, dans cet immense système, ça paraissait complètement démesuré, des, des outils grands comme leurs mains, euh, qui, qui augmentaient la qualité et l'efficacité. Donc, démocratie technique, cela signifie pour moi l'avenir. C'est-à-dire que ça reste encore l'avenir parce que ce n'est pas quelque chose de généralisé, quelque chose qui consiste à prendre en compte... Au maximum, le savoir, le savoir-faire, enfin toutes les formes de compétences que peuvent avoir les salariés, ouvriers ou non, euh, euh, hommes ou femmes, euh, etc., dans tous les métiers, dans euh, la mise en valeur des techniques, mais aussi dans la même, dans la conception des techniques. Alors, ce livre que j'ai eu le plaisir de faire, ou euh, de co-diriger avec Yves Lequin, c'est un travail de plus de dix ans, l'aboutissement de plus de dix ans, ans, et de plusieurs étapes, puisque. On a commencé ensemble à travailler sur un ouvrage « La technologie entre à l'université » où on s'interrogeait justement sur le, le rôle de la technologie dans l'enseignement supérieur et puis on s'est aperçu qu'au cours du temps, eh bien, la technologie ce n'était pas que l'affaire que, que des experts, et que les usages euh, étaient extrêmement importants à, à prendre en compte et, et l'appropriation citoyenne. Et, et finalement, euh, cet ouvrage, c'est la troisième étape, puisqu'il y en a eu... Une première étape, c'était donc la technologie entre universités. Une seconde étape, lors du congrès de la Société française d'histoire des sciences à Lyon, où on a commencé à réfléchir sur ces données et ces dialectiques experts citoyens. Et puis finalement, cette, cette dernière étape, c'était comme l'a dit tout à l'heure au congrès international de, de l'ICOTEC à Saint-Etienne, où on a pu mobiliser des jeunes chercheurs qui renouvelaient finalement la problématique euh, à la fois, euh, on va dire, sur des domaines euh, sur lesquels on n'avait pas beaucoup travaillé, euh, notamment euh, euh, l'aménagère, aussi paradoxal que ça puisse paraître, euh, l'aménagère fait œuvre de technique euh, quand, quand elle, euh, elle s'adonne euh, à des activités euh, journalières. Et puis, euh, il va parler de l'uranium, il va parler également euh, ben de... de, de de tout ce qu'on avait travaillé sur, euh, avec notamment Nicolas Simoncini, qui est maître de conf aujourd'hui à, à l'UTBM, euh, avec Mathieu Triclot, donc une, un travail d'équipe sur les, les capteurs euh, et, et la capacité des pompiers à accepter finalement la technologie sur eux au moment de leur, des interventions. Voilà, donc je vous invite vraiment à, à, à, à lire cet ouvrage qui questionne, qui ne répond pas forcément à tout, mais qui a au moins l'avantage euh, ben de renouveler les problématiques euh, appropriation citoyenne de la technique, des choix technologiques par rapport aux experts. Voilà.